Ouais, je regarde le temps, il fait moche. Mais mi-septembre, euh, je suis parti avec mon pote Sylvain, parce qu'il faisait encore beau. Et on est allé bivouaquer, on a fait la traversée de la Chartreuse, on est monté depuis le col du Coq jusqu'à la Dent croll. On a volé jusqu'à Saint-Bernard, puis après on est remonté jusqu'à l'aulpe du Seuil. On a fait un tout petit glide jusque dans le baron de Marcieux. Et le lendemain matin, après avoir passé une nuit, on a traversé jusque euh, au granier. Et on a décollé du granier pour rejoindre Saint-Baldof, on a passé un super week-end. Je voulais vous montrer ça, c'était cool. Si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à partager, liker, commenter pour m'encourager à en faire d'autres. Allez, à la prochaine On est parti à l'aventure compagnon. Relier, marcieux, puis après, chambé, euh, en petit bivouac. Pour la suite de votre aventure, des bâtons frais pour la suite de notre aventure. Et hop là! À la Voilà! Wow. Et ben vivement qu'on sorte de la forêt! Parce que là-haut c'est beau! Le trou On va rejoindre le GR là-bas au fond. Une très belle ruine. Ouais. Une ruine de bergerie euh, dont les, les restes témoignent de l'activité pastorale de la chercheuse. On va rebaptiser ce mec derrière Stéphane. Oh Marguerite. Salut ouais, Pousse-toi un peu Qu'est-ce hein. euh, que tu fais chier C'est ça <rire> just to uh...